Locate the container. Voilà, parfait, ça, vient. ça vient. la Non, je vais le mec là. En fait je sais pas ok euh, J'ai tiré que je suis rentré Oh, oh, oh putain je l'ai eu à travers le mur Bon gosse. <rire> il a dû avoir trop le somme le mec Oh putain mec, yes. le combat de retard mais genre vraiment <rire> Ah il va tirer dessus il va les gars les gars il va tirer dessus là. là. Euh, je sais pas où il est là. J'étais derrière le truc, je ah. Yes oh. Yes Je trouve que j'en pas tué. Putain <rire> oh, putain Ah, la droite ah mais non Je spot. Oh putain, je peux pas Il est passé oh, devant. moi Regarde comment il a marché à la fin <rire> <rire> <rire> oh. <rire> Il a vraiment fait le 4 What's <laughs> On a un autre à gauche. Là. Oui il est là-bas, prends ton, prends ton office. Ton... Oh quoi cool. Oh Oh Oh <rire> C'est wow. oh. Oh. quoi ce bon qu'elle a là Mbot, Mbot que t'as fait là Oh Ouf you remain in dans zone, you will be by est stylé, oh, la Et oh, Je pense qu'ils sont en haut des escaliers Vas-y, mais... ouais, là, là, là, bah bah bah, bah. Voilà. Un autre Bah bah bah bah Ah bah. oh, yes. Oh, yes Et voilà, On <rire> vient les deux à terre. On a gueule Ah, Tu crèves en même temps Mais grave ouais mec, fais gaffe de pas crever <rire> <rire> oh, J'avoue que j'ai mis une mais non Ouais mais, mais j'ai vu mes HP, je voulais la claquer au pied, mais... C'est bien d'acheter. Non, non. <rire> les cabines téléphoniques c'est même <rire> plus. mais c'est la cabine téléphonique Ah Ils sont en train de se tirer dessus, Oh la <ça te> <rire> Ok. Regarde, yes, il faut faire vite. On va hiche dans le da. Oh putain oh. la synchrone Oh mon dieu cette synchronisation Salut Attends. Là, en haut et en bas, je spot. Hop là, il Regarde, regarde, regarde. Ichh oh. Et tant qu'on saute pas là, c'est comme ça que c'est fait. Ah, Il a cassé la cave. Iche ah tu vas à droite Quoi L'autre il arrive à ta gauche. Là. Oh oh oh putain. Easy Ace. Quoi là, là. oh ouais. oh oh oh oh oh des <musique>